Bonjour à tous, je m'appelle Hermel Simine, je suis thérapeute et coach dans les accompagnements au changement par le biais de la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques. Aujourd'hui, je vais vous partager une séance individuelle dans laquelle une personne est venue me voir parce qu'il est atteint d'une maladie. Aujourd'hui, c'était la journée des maladies, j'ai eu que ça en patient. Donc voilà, il y a des journées de série comme ça. Et je tenais vraiment à faire une vidéo dessus parce que, euh, quand le patient vient me, cette personne vient me voir, elle me dit « Écoute, Armel, j'ai envie de guérir de ma maladie. » Ok, bon, on avait déjà fait un travail en amont et il me dit « Armel, je vois qu'après les, les deux séances qu'on a eues, il n'y a pas eu d'évolution au niveau de ma santé. » Et je lui ai dit « Mais quel est, quel est ton objectif à la base ?»« Quel est ton objectif à la base ?» Il me dit « Moi, je veux guérir de la maladie parce que je ne veux plus en entendre parler. » Et je lui ai dit que cette intention elle-même constitue un problème. C'est-à-dire que, je lui ai dit, tu guéris à l'instant où tu acceptes de renoncer à guérir. Ça veut dire qu'à l'instant où tu acceptes de renoncer, renoncer à vouloir te débarrasser de la maladie. La guérison en elle-même d'une maladie, elle vient de la rencontre. Ça veut dire, je te rencontre, je viens à ta rencontre pour... Pour t'entendre, parce que la maladie en elle-même est porteur d'un message pour vous. La maladie en fait, elle est là parce qu'il y a quelque chose, il y a un message, il y a une information de quelque chose que vous n'osez pas, ou qu'il y a un non-dit, ou, ou, ou bien euh, de quelque chose que vous n'osez pas mettre en place, d'une souffrance qui n'a pas été reconnue et qui est se manifeste à travers votre corps, sous une maladie qui a une certaine forme très particulière, bien appropriée à votre histoire, pour pointer du doigt et pour vous permettre consciemment de comprendre ce qui se passe, consciemment de prendre en charge cette blessure émotionnelle à la base. Donc en fait, la maladie le, vous permet de prendre conscience de ce qui est inconscient. D'une blessure émotionnelle qui est inconsciente. Donc, à la base, la maladie, elle a pour objectif de vous rencontrer. Elle appelle, c'est un appel à la rencontre, c'est un appel à la conscience. C'est une façon de vous amener à vous aimer davantage, c'est une invitation à la paix. Donc, pour guérir d'une maladie, il y a cette rencontre déjà qui a besoin de se faire à la base. Donc, comme je le ai dit donc du coup si tu veux guérir de cette maladie il s'agit d'aller la rencontrer d'aller la rencontrer avec tout ton empathie avec tout ton amour avec toute la compréhension mais on rencontre quoi et qui en fait ni plus ni moins que vos blessures d'enfance que l'enfant intérieur c'est ça et ça commence par là en fait donc j'espère que cette vidéo et ces quelques petites explications vous permettront d'aborder quelle que soit la maladie. Ça peut être un rhume, il n'y a pas besoin que ça soit grave. Ça peut être un rhume, un torticolis, ça peut être aussi une migraine, peu importe. Dans cette rencontre, rencontrer, c'est j'ouvre la porte. J'accepte que tu t'exprimes à l'intérieur de moi. J'accepte l'inconfort. C'est vraiment faire péter toutes les résistances qu'on a de ah je veux pas ressentir l'inconfort. Bien au contraire, je t'autorise à t'exprimer. Dans mon corps et dans cette expression je te rencontre dans cette expression j'entends j'entends ce qui se joue pour moi et c'est cette rencontre là qui va permettre à votre maladie de se dissoudre parce que tout ce qui est entendu se dissout c'est comme un enfant une personne qui va mal et qui vient vous parler si vous lui prêtez attention vous lui offrez votre présence qu'est ce qui se passe à un moment donné la personne s'arrête de pleurer la personne s'arrête de parler la personne se calme parce qu'elle a obtenu cette écoute. La maladie, c'est la même chose. Donc j'espère qu'en plus, en, par rapport à, à l'actualité dans laquelle nous sommes aujourd'hui, que cette information va vous permettre aussi de guérir, d'aller vous rencontrer davantage. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Prenez bien soin de vous, des mots MAUX, inconscients manifester dans le conscient de votre corps. Moi, en tout cas, s'il si y a quoi que ce soit que je puisse faire pour vous en séance individuelle dans le décodage au niveau des maladies, je serais vraiment ravie de vous rencontrer soit dans mon cabinet à Nice, soit à distance par Skype. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir liké la vidéo, euh, mettre un commentaire si ça vous parle, et aussi de la partager. Et je vous dis à très vite. Au revoir.